Dans cette vidéo, je vais parler de l'accord diminué, comment le jouer, mais surtout comment l'enrichir, quelles sont les positions qui sonnent bien et quelles sont les, pos les positions, on va voir qu'il y en a beaucoup, qui ne sonnent pas bien. C'est un sujet très intéressant qui demande assez souvent un petit peu de finesse. C'est pour ça que je me suis dit qu'il fallait que je fasse une vidéo sur le sujet. Alors, comment enrichir un accord diminué lorsqu'on accompagne Déjà, ça dépend beaucoup du style de jazz qu'on joue. Le jazz plutôt ancien, on va dire entre les années 20 et les années 40 peut-être, 35, je sais pas. En général, lorsqu'on accompagne, on ne joue pas d'enrichissement dans l'accord diminué. Donc déjà lorsqu'on parle d'accord diminué en jazz, en général ça fait référence à l'accord diminué 7, c'est-à-dire un empilement de tierces mineures, une tétrade diminuée. Donc il y a quatre notes dans l'accord. Si on prend le cas de DO par exemple, DO diminué, donc ce sont les notes Do, Mi bémol, Sol bémol, La et Do, à chaque fois je monte d'une tierce mineure, euh, et donc il et donc, y a une sixte majeure dans cet accord là, ou plutôt une septième diminuée, théoriquement ça s'appelle une septième diminuée, donc ce n'est pas un simple accord diminué en fait, il faudrait dire diminué 7, mais par appui de langage on dit diminué. Donc les positions les plus courantes de, de, des accords diminués, ben, c'est la suivante, qu'on peut décaler par tierce mineur. Donc, Do diminué, c'est comme Mi bémol diminué. C'est comme Sol bémol diminué, c'est comme La diminué. Voilà, c'est un accord qui se transpose par tierce mineur. Et cet accord-là, on le trouve aussi ici. Là, on a un Do. Ça, c'est la position d'un accord diminué de Do, ou de La diminué, ou de Sol bémol diminué, ou aussi de Mi bémol diminué. Donc ça en fait il y a quasiment que deux positions principales de l'accord diminué. Une avec, la Oula, je me suis trompé. Une avec la fondamentale sur l'accord de Mi et l'autre sur la corde de La. Si je prends la fondamentale sur la corde de Ré, ça fait cette position là. Et après on le transpose. Donc déjà, mettre toutes ces positions en relation, donc comprendre que quand je joue ça, c'est les mêmes notes que ça, qui sont les mêmes notes que ça. Là, déjà, il y en a quelques unes en commun, là il y a ces deux. Bah, un... Et puis après, pareil pour euh, ça. C'est important de passer un peu de temps à essayer de visualiser ça, parce que c'est toujours le même schéma qui se décale, mais ça n'empêche que c'est pas pour ça que c'est facile. Moi, je sais qu'il m'a demandé pas mal de boulot cet accord là. Donc, dans le jazz un peu ancien, on n'enrichit pas l'accord diminué lorsqu'on accompagne, on joue ce genre de position d'accord, voilà. mais Qu'est-ce qui se passe après, après les années 40 Comment on enrichit nos accords On peut l'enrichir, cet accord diminué. Alors, avec quelles notes on peut l'enrichir Un accord diminué, il a quatre notes, et on peut l'enrichir avec quatre notes différentes. Ce sont des notes, en fait, qu'on va piocher dans la gamme diminuée. La gamme diminuée, restons sur Do, hein. la gamme diminuée, c'est une gamme qui qu'on appelle aussi ton demi-ton, donc on monte d'un ton et d'un demi-ton, et d'un ton et d'un demi-ton, et d'un ton et d'un demi-ton, et, et, demi et avec ce schéma-là, il faut remarquer que par rapport à notre accord diminué, à chaque fois, les notes qui sont en plus dans cette gamme mais qui ne sont pas dans l'accord, c'est les notes qu'on pourra utiliser pour enrichir notre accord, elles sont à chaque fois un demi-ton plus grave que, que les notes de l'accord. Autrement dit, les enrichissements l'accord de Do diminué sont en fait les notes de l'accord de Si diminué. Autrement dit, on peut enrichir l'accord diminué avec quatre notes différentes qui sont chacune un demi ton plus grave que chacune des quatre notes de notre accord de Do diminué. J'espère que c'était pas trop indigeste comme phrase ça. Maintenant concrètement comment on fait Alors en général on enrichit l'accord diminué avec une seule de ces notes et on essaie de prendre la plus belle. Assez souvent, il y en a une ou deux qui marchent bien et les autres qui ne marchent pas forcément bien. Ça dépend de pas mal de choses, mais en fait, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire de façon systématique. Ça dépend, de Ça dépend pas mal de l'accord diminué qu'on joue par rapport à la tonalité du morceau et par rapport à la cadence dans laquelle on est. Donc c'est un petit peu touchy, c'est un peu subtil en fait comme, comme sujet, ça demande pas mal d'expérience de, auditive et c'est pour ça que ça vaut le coup de faire une vidéo là-dessus. Je vais vous expliquer tout ça. Donc déjà, il y a quelques enrichissements qui sont très courants. Donc les enrichissements justement de cet accord à diminuer, nommons-les, hein, c'est la neuvième majeure ou la seconde majeure, la carte juste ou la onzième juste, la bémol, la sixte mineure, la bémol 6 et la septième majeure. Je vais vous montrer des positions d'accord diminuées enrichies maintenant et je vais faire exprès de vous en montrer des fois exprès des bonnes hein, tout de suite et des fois des mauvaises, ce sera un petit peu des pièges et puis ça va être aussi à vous de bien tendre l'oreille et d'essayer de mettre en lien ce que je vous explique avec ce que vous allez entendre du son de ma guitare. On commence par le Do diminué qu'on va jouer comme ça, il y a une note qui peut être assez facilement atteignable, là c'est la Sixte mineure qui est juste ici. ça c'est une position d'accord diminué enrichi avec une sixth mineure, une bémol 6 on dit aussi, ou une bémol 13 qui est très souvent utilisée parce qu'elle sonne vraiment bien, là on a vraiment la couleur de l'accord diminué, et avec cette note en plus ça sonne vraiment bien, et on a cette septième majeure entre ces deux notes, la note de l'accord diminué et l'enrichissement, ça ça sonne vraiment bien, ok ça c'est une possibilité, maintenant une autre possibilité euh, Prenons, pronom... restons sur cette position d'accord. La septième majeure. Septième majeure, on peut la jouer comme ça. En fait, on a l'accord diminué, la sixte majeure, et là j'ai la septième majeure. Donc ça fait ça en fait. Je sais. Essayez de bien écouter cet accord. Ce qu'il faut pour bien choisir une position d'accord, c'est qu'il faut qu'on entende la couleur de l'accord diminué, qui est assez mystérieuse et, et dissonante. Et l'enrichissement de cet accord diminué qui sonne assez jazz et assez riche, on pourrait dire. Ça, ça sonne pas comme un accord diminué. Pas du tout, ça sonne comme un espèce d'accord sus4, un peu, mais un peu espagnol, un peu phrygien en fait. Il y a une sonorité comme ça, un peu. Ouais, accord sus4 de flamenco, ça pourrait être ça a le nom de cet accord. En tout cas, ça correspond pas. Un accord ça, on n'entend plus la sonorité de l'accord diminué, du coup c'est pas une bonne position d'accord diminué. Pourtant, théoriquement, on peut l'analyser comme un accord diminué avec une septième majeure, mais il n'y a plus trop cette sonorité parce qu'on a perdu la sixth majeure. Donc on peut très bien la trouver ici, la septième majeure, comme ça. C'est un peu dur à jouer, hein, du coup, mais c'est juste pour l'exemple. Bon, je vais presque utiliser mon pouce. Là, on a vraiment le son de l'accord diminué, parce qu'en plus il est joué avec ces quatre notes, quoi, forcément, et l'enrichissement. Donc là, là, ça marche très bien. Maintenant, la neuvième majeure, essayons de l'ajouter. Donc on a notre accord diminué, on a une tierce mineure ici. On peut très bien, à la place de la tierce mineure, jouer la neuvième majeure, la seconde majeure qui est ici. Donc au lieu de ça, ça va nous faire ça. L'accord du début de Aguas di Marceau. Donc là, on n'a plus un son d'accord diminué. Hein. Là, c'est le son d'un en fait, accord 7 renversé sur sa 7e. Un accord majeur renversé sur sa 7e. Quoi. On n'a plus le son de l'accord diminué. Et donc c'est important de percevoir qu'on a perdu cette sonorité. Donc on va la chercher ailleurs, la 9e majeure, à savoir ben, une octave au-dessus. Là, c'est bon. On a l'accord diminué et cette 9e majeure. Et la carte juste, alors la carte juste elle est ici, si notre accord diminué, on enlève sa quinte diminuée, on met la carte juste ici, bah là on a encore un accord 7 renversé cette fois-ci sur sa quinte, mais on n'a plus la sonorité de l'accord diminué. Donc on va la chercher dans les aigus peut-être la carte Oula c'est très difficile. Alors peut-être je peux octavier la quinte diminuée ici et jouer la carte ici, ça va faire ça. On a un petit peu cette, cette sonorité. Ça ressemble quand même beaucoup à un accord 7, mais un accord 7 bémol 9. Mais c'est déjà un petit peu mieux en termes de sonorité. Là, je suis allé assez vite sur les doigts et tout. J'espère que vous avez suivi. Mais euh... l'idée, c'est pas. C Au final, on va essayer de trouver des accords qui sont faciles à jouer. Hein. C'est juste que là, je fais des positions juste pour vous montrer la logique harmonique qu'il y a derrière. Ok, donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'essaie de jouer chacun de ces enrichissements en essayant de trouver une position d'accord. Qui fasse que ça sonne bien, mais des fois ça sonnait pas, même si, ben, théoriquement, j'avais au moins trois notes de mon accord diminué, et puis, euh, et puis un enrichissement en plus. La même chose maintenant, un peu plus vite peut-être, pour cette position d'accord, le Do diminué. Je vais la prendre, je vais la transposer un peu pour que ce soit plus simple à jouer. Je vais prendre le Sol dans le Mi bémol diminué ici. Voilà. Donc on est sur un Mi bémol diminué. La septième majeure, elle est ici. je ne sais pas si vous, en si vous entendez, mais on, dans cet accord de Mi bémol diminué maj 7, on a encore, on a encore la, on a la sonorité de l'accord diminué et la septième majeure en plus. Donc cet accord, on va dire qu'il est validé. Mais si jamais je veux mettre la neuvième majeure qui est ici, là, on n'a plus du tout la sonorité d'un accord diminué, mais on a la sonorité d'un accord 7 qui est renversé sur sa septième. C'est un facette en fait. Hein. Donc, si je veux rajouter la 9e majeure ici, ça va être très compliqué. Ou alors, peut-être il faut trouver une note, un, un autre voicing d'accord. Donc, peut-être ça. Non, ça marche pas. On a la sonorité d'un accord mineur 6-9 en fait. Voilà. Et donc, celui qui marchera, je pense, c'est celui-là. Voilà, lui il marche il correspond à peu près à la sonorité qu'on attend. Je vous le rejoue peut-être. le type de sonorité qu'on attend avec un accord diminué qui contient un enrichissement si on veut rajouter la sixte mineure cette fois-ci donc on ne va pas enlever la sixte majeure et la descente ça nous ferait encore cette fois-ci un accord 7 renversé sur sa quinte là, un la bémol 7 on va la chercher dans les aigus elle se trouve ici On a gardé la 6 majeure, elle ici elle n'était pas là, la 6 majeure, hein, je me suis trompé tout à l'heure. On a gardé la 6 majeure et la 13e mineure en même temps, donc on a, c ça c'est en fait le même accord que celui-là qu'on a joué tout à l'heure en Do. Et maintenant la carte, si on veut rajouter la carte, c'est la dernière qui nous manque. Il faut que si on descend la quinte diminuée pour avoir la carte, bon, on n'a plus la quinte diminuée, on n'a plus ce son d'accord diminué. Et donc, euh, on peut la jouer ici, la carte. Alors, si je fais ça peut-être. Là, on a une sonorité d'accord 7. Là, c'est déjà mieux. Là, ça marche à peu près. On a cet intervalle de septième majeur entre la quinte diminuée et la carte de l'accord. Ok. J'espère que c'était pas trop indigeste. C'était sans doute assez intense. Mais il n'empêche que si on veut essayer de comprendre un petit peu quels sont les accords qu'on peut jouer, les accords diminués, enrichis qu'on peut jouer, il faut se poser donc, ces deux questions, c'est-à-dire quelles sont les notes qu'on peut rajouter à notre accord diminué. Et ensuite, la deuxième question, c'est une question qu'il faut se poser avec les oreilles, en fait, c'est est-ce que j'ai la sonorité de l'accord diminué Est-ce que j'ai la dissonance et la beauté que j'aimerais avoir à cet accord avec son enrichissement ce sont les deux les questions qu'il faut se poser, euh, essayer d'y répondre avec ses oreilles, et ça c'est avec l'expérience que vous, a, vous allez savoir quels sont les accords qui sonnent bien et qui ne sonnent pas bien. Mais euh, c'est important de ne pas jouer un truc qui théoriquement est juste, mais en fait euh, ben, vous, avez, vous faites un accord 7 qui en plus n'est pas le bon, <rire> parce que vous avez changé une de vos notes de votre accord diminué, et vous n'avez plus la sonorité de l'accord diminué. Quoi. Avant de conclure et de vous donner euh, des explications, concernant le document que vous pourrez télécharger avec cette vidéo je vais vous montrer un petit exercice on pourrait dire une façon de visualiser le, la gamme diminuée qui est très simple et qui j'espère résumera un peu les propos euh, vous aidera à clarifier tous les propos que j'ai j'ai eu dans cette vidéo donc la position de l'accord diminué dans les aigus c'est ça donc là on a changé hein. bah, revenons sur le, le do diminué donc c'est comme un la diminué on va partir de d'ici si vous faites un barré avec ce doigt sur les deux cordes les plus aiguës, on peut faire ça Donc là on a un accord diminué avec un de ces enrichissements ici Si on dit qu'on est en Do diminué par exemple, bah là c'est la Sixte mineure Et si on décale ça à chaque fois d'une tierce mineure, bah on va décrire toute la gamme diminuée dans les aigus. dû commencer ici en sol bémol donc voilà donc cet exemple vous pouvez le faire avec un barré si vous préférez moi j'aime un petit peu moins mais si vous préférez vous pouvez faire ça euh, voilà, Cet, ce petit exercice, il vous permet de visualiser ça d'une autre façon, peut-être un petit peu plus concise, et ça résume un petit peu tout. Donc il y a la gamme diminuée avec des positions d'accords diminués. C'est assez, je trouve, assez euh, pédagogique comme euh, enchaînement d'accords. Vous trouverez un document téléchargeable avec, euh, dans la description de cette vidéo, gratuitement, qui contient toutes les positions d'accords diminués enrichies, couramment utilisées, qui sonnent bien. Ça veut dire que toutes les autres qui sont assez faciles à jouer, vous pouvez en déduire qu'elles sont pas forcément très, comment dire, très souvent utilisées. Les plus souvent utilisées, moi, celles qui me viennent en tête, là, c'est, il y a celle-là, restons en Do, il y a ça, il y a euh, celle-ci, qui est très souvent utilisée, notamment par Django, Django Reinhardt, et il y a celle-ci aussi, qu'on trouve très souvent en bossa nova. Et Dernière chose aussi pour conclure et clarifier un peu tout ça. Évidemment, si vous avez la possibilité de jouer les quatre notes de l'accord diminué plus son enrichissement dans les aigus, ben vous êtes sûr que ça va marcher. Si des fois ça marche pas, c'est parce qu'on est obligé d'enlever certaines notes pour avoir des positions simples à jouer à la guitare. Je prends l'exemple d'un mi diminué par exemple. Si je peux utiliser l'accord de mi à vide comme ça et que je joue les, donc, en tous les quatre notes qu'il y a dans cet accord, donc mi, sol, si bémol, ré bémol et en plus la neuvième majeure bah, je suis sûr que ça va marcher ça va marcher pour tous les enrichissements possibles y compris la carte ça commence à faire un petit peu aigu mais vous voyez l'idée si vous parce qu'au piano si vous pouvez mettre les quatre notes de l'accord diminué et puis un enrichissement bah ça, ça va marcher quasiment tout le temps j'espère que cette vidéo vous a plu c'était assez intense, assez fort en théorie. Bon, c'est une vidéo qui vise surtout les guitaristes plutôt avancés. J'espère que ça vous aura permis d'y voir plus clair sur, cette, sur ce sujet, qui est un sujet assez fin, parce que ça demande beaucoup d'expérience auditive. Savoir quelles sont les sonorités qui sont validées ou pas par l'Académie du Jazz. Par là, ouais. donc, euh, donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, allez aller voir sur mon site mes formations complètes. Allez voir tous mes autres tutoriels aussi sur ma chaîne YouTube et puis à la prochaine.